Les enfants, ils aiment prendre, c'est rare un enfant qui donne. Et les enfants spirituels peuvent remplir l'église comme ça, Un fidèle dans leur dîme, infidèles dans leurs offrandes. Est-ce que tu as donné ta dîme de ce mois? J'ai dit on va sceller ce que Dieu a fait par une offrande de 120 euros. Ça c'est le montant, mais c'est le fait même de penser à Dieu en premier. Si tu as 10 000 francs, que tu commences à dépenser, et puis tu donnes 1000 francs à Dieu après avoir tout payé, ce n'est pas une dîme. Dieu ne prend pas l'argent après, tu dis, hé, hey, j'ai acheté, j'ai payé ma facture, j'ai fait ça maintenant, c'est combien même la dîme C'est 1000 francs, et puis tu te donnes, donc dès que l'argent arrive dans ta main, la dîme, c'est de dire, avant de penser à mon loyer, avant de penser, avant mon Dieu en premier Rendez-vous à tous les mercredis à 20h. Émission auto-partage à la avec notre frère Kachicha à partir de l'Allemagne. Je crois que Tous en la Bino déjà depuis l'année passée. Fait l'année passée, je crois qu'il est au la 15e numéro. Si je me trompe pas, l'invité ce frère Kachicha vous corrigez C'est-à-dire que Tous ça l'école et ça tous tout le à 20h. baptême et Zaliko s'est multiplié et Zalip est toujours ébélé parce que c'est un difficile aussi ça mais toujours que nous malin malin ben tu es tout le temps nous sur le lolo le mercredi à l'heure donc bon d'abord à frère Kashisha à partir de là frère te frère Ali partir à Belgique ils ont bien pas mal à yau bande connu sur matin d'habitude sur l'heure et j'espère que tu repasses ce moment comme malam en présence yaye Moukunkolo et Ali que souhaiter bisous nous déjà bon lundi malam merci beaucoup Hmm. Mm. Voilà, donc l'émission d'Abiso Alelo, le thème y a de l'émission d'Abiso Alelo, ils allaient sur Dim. Voilà, Dim, Oyo, Boyébi, Senga, Makalabamangomba, tout le monde va beaucoup plus dans le groupe de réveil, le groupe de Mangomba, bon, Biso, Zambe, Nabiso, Oyo, Boyébi, parce que, bon, avec l'église catholie, tout le monde a le droit de Dim, até, bien qu'il y ait un franc, il mais bon, il y volontaire. Mais, Oyo, exigence, il y a Dim, Oyo, tout le monde a mo, plus là bas l'église, donc des réveils, il y a Biso, Oyo. Il y Il y a salaire. Il a salaire. Il y a et a a ils allent toujours d'actualité, comme dans cette émission. À force passé sur Batemdo, l'autre zone explose. Magambo y'a Dim parce qu'ils allaient aussi sujet mon controverse controverses. Ils ont la bateau basque pour soutenir Dim parce que bam susu tire le lobby posa aux joies ma Pamboli. Il faut opérer sa radim. Sur opérer Dim te, ils ont le fondamentaire magambo pour le temps de la malante. Il faut opérer sa dixième donc il y a ça mais là bam susu au lobby Dim moi les allées biloguier. Donc ils allaient toute l'actualité. et a en plus à Dimona. Ils allaient. Il y a autre me rappeler au temps avec frère Kashisha. Est-ce que dîmes et allaient d'actualité? Mais frère, avant tout quand on a qu'à te tenir mission comme bon, mais c'est notre titre grand mais mission à Bogo, et en Nzambe, tout ça la mon prière. Avant tout on a qu'à à missions et l'offre des Merci beaucoup, Fally. Maintenant bonne journée, la comba y shua.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 Maloba o tout tannde bandeko ba koanda biso, nabo solo pena esprit, afin ke ba mon Puisque tout ce que nous faisons, il y a pour Papa, il y a des questions Il y a des réponses que poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de ta part. Nous voulons parler de ta part dans ton nom Yeshua nous allons essayer de prier Amen Amen Amen Amen Voilà, donc dixième donc il y a salaire Alors, dans le bas il y a introduction dixième, à l'église des rêves des parce que à dixième donc il y a salaire donc, Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, le vite c'est ça sacrificateur. sacrificateur. donc dixième il y a salaire mais bon en tout cas tout me monde peu comprendre en tout cas qui 10 mois là ils allaient toujours d'actualité est-ce que na que et toujours tout mois parce que c'est mais ce que c'est toujours d'actualité alors okay. well, frère Kachicha je euh, parce que, toujours développer le un peu expliquer d'abord son origine. Donc il y a toujours le Dim, ce peut-être que vous déjà un mais ce que, Donc, ce que Hence, la… oh, il y bon, a comprendre est-ce qu'ils avaient toujours d'autorité Bon, on de vous savez le budget magamounion, c'est presque. Donc, ça veut dire. Non Non non, non non, je, sens que. Nous on maîtrisé le il a dit, mais nous on déjà puisque on a dans mon Et donc, ça qui au une introduction la place si il y a une gravité. On continue. continue. terme personnellement à l'obang, je le et tellement, par émission de ça. Mais, débat continuer, puisque la Bible, dès que 66 puisque que que décembre pour que que kanga que les que que que que Dime, c'est un peu un dixième, Il y a il a Dans la Bible, il y a mention à Dim, c'est dans la Genèse, chapitre 14. On avec le patriarche Abraham. Abraham mm -hmm. a outi Bitumba, A outi a bitumba? gagné la Bitumbawana. A quand gagner la bitume wana, azu tout ça dit oh gagnera gagné On est pas personne qui soda azo bunda. Exemple la temps namunduki ce dans mnduki, souvent bobo mis souda wana, mnduki wana, abam récupérant. Atalibona ça que naiba grenade, na tout ça on a mis la tang na tang abiso. grenade a récupérant. Azu babilo konions wana des aspects en haut dim et pas nani et pas ya merge cedek. Toi, on a regardé Genèse chapitre 14. Tout en rapidement, peut-être, c'est important, frère. Ouais. Rapidement. Rapidement, c'est la parole de Dieu. Nazis, vous verset versé... Nazis, vous m'avez versé 17, c'est-à-dire, je ne vais pas comprendre le contexte. Genèse chapitre 14, verset 17, le Biboué. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor, Kedor la omer et de roi qui était avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans sa vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchédèque, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin.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 il y a Yesu tout le monde a dit qu'il 7 plus tard c'est-à-dire il ouais. forme un Zambé c'est-à-dire euh, l'apparition donc il y a un Zambé il y a une zambé, na forme c'est-à-dire ce que tu as dit l'histoire bah, de Mercedek azaki bah, bah, bah, n'a même pas euh, donc on a généalogie ça qui même pas na papa même pas maman c'est à dire que c'était vraiment, vraiment une uh, apparition donc, théophanique c'est-à-dire Zambe Abimeni Abraham a passé donc il Navin, pas et puis Abraham a payé ça en donc on a donc on a donc, donc, donc, donc la dîme de tout c'est-à-dire tout ce qu'il avait remporté n'est-ce pas dans la guerre Donc, tout sa démonie à scoker dit dîme, ou so a ki nga ben dim libre, c'est-à-dire sans que et Et pourtant, je comprends maintenant que Abom a fait qui geste en retour. Pourquoi? Puisque avant qu'Abom ait appelé sa d'abord, qui est Donc, donc li pas. Alors, a, et puis à a pas, donc à Pamolier. Quand à a à dès Abom a dit dix yannées a, -a, -a tout ce que qui est avant que frère frais puissent être à tout la question. On a compris un peu, on a déjà l'origine, donc un peu de l'église, donc Dima Dibosso, Oyo, et Pessa Maki, donc avant a fait ça qui est dans la Zambi. Mais ce que après, ce qu'il y a évolué, c'est-à-dire qu'il y a commis ce comme y loi. C'est ça, donc loi, ce qu'on a devoir quand même, il y a loi, et comment la loi n'est pas nini. Bon, et comment la loi à partir à Moïse, il hmm. y a toujours. Moïse a, a eu une loi. Hein? dix commandements, bah commandement, il y a plus de 600. Il y a une loi morale, une loi sociale, loi tellement belle. Mais Moïse a eu une loi. C'est-à-dire, dès y a une émission, il y a qui... Et qui il y a une loi, il y a une loi Moïse. Il y a rapidement. Mm rapidement, dans le Deutéronome, c'est-à-dire, à partir du passage de Deutéronome, chapitre 12, « Deutéronome, c'est-à-dire qu'il n'y a pas déjà la loi, c'est-à-dire qu'il n'y pe dim na la loi. » Mais tout le temps, dans verset, par exemple, verset 11, verset 11 de l'Obi-Boué, Alors, il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y, euh, y faire résider son nom. » C'est là, que vous présenterez euh, tout ce que je vous ordonne, donc vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et vos offrandes, vos, vos offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Tu m'en y as, qu'en a y'a, y'a, liste, tu m'en holocauste, holocaustes, tu sacrifice, y sacrifices, tu m'en y dîmes, tu m'en y, bah, prémices. Ça dit, elle est comme, a commis ça qui, n'est-ce pas, euh, loi à partir à Moïse, à partir à Bana Israël. Mais si qu'on a, faut comprendre, à les années. Pour bise tout ça, tout ça là toujours que non. au ma kamba Moïse, au tiang on gauche. au ma kamba Yeshua, au tiang on droite. Au tali, si quoi y'a un contexte, au tout ça, dans nos co-présents. Il peut tali, pourquoi les un qui bouillait Est-ce que bise tout ça là, ce qu'on déni par rapport à ce que Dieu a fait comme tu, bien, tu, bien, tu as Moïse a avec la loi, Yeshua a avec la grâce, et tu or, tu as tu, tu, nous nouvelle alliance. nous n'avons rien à voir avec l'ancienne alliance normalement. Parmi nouvelle alliance. Il y a un Israël à partir de Moïse, Deutéronome, parmi tant d'autres dans le blog, il y a des question qu'on a de continuer. Oui, en fait, question, j'ai dit, bon, par exemple, euh, de la dîme actuelle, sur les informations d'actualité, on peut peut-être comprendre, parce que au moment tout cela qui est a sur baptême d'eau, on voit que Jésus-Christ a joué qui baptême, pour la quoi compris dans notre vidéo. Alors, par rapport à ce qu'il y a dîmes, l'accomplissement, cest le magiwa parce que, pour qu'on a accepté ce que quand il a dit Messily, on est né dans la loi, ce que Dieu nous attend, il y a grâce. Est-ce qu'il y a quand même un exemple sur la, la, la niveau à laquelle la Bible, ou ils la voulu exhiber, ok, dit, en tout cas pour l'instant, trouver que ça, que ça la le soutenir. Est-ce qu'il y a complicité salma qui par Jésus-Christ Voilà quelque chose qui tombe quand on regarde hébreu. Regarde hébreu. Hébreu chapitre 7 il faut que la compréhension hébreu chapitre 7 à partir du verset 1 En effet C'est Melchizedek, roi de Salem Sacrificateur du Très-Haut Qui alla au devant d'Abraham Lorsqu'il revenait de la de fête De roi qui les béni, à qui Abraham donna La dîme de tout Qui est d'abord roi de justice D'après la signification de son nom C'est-à-dire euh, Melchizedek Ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix qui est sans père, sans mère, sans généalogie de qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, alpha Omega, donc Yesu, mais qui est rendu semblable au fils de Dieu. C'est mes sédèques, demeure sacrificateur à perpétuité. On a continué. Considérez combien est grand celui auquel le, le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Butin, c'est-à-dire « oh, à gagner qui n'a pas de cœur euh, ». Ceux de fils de Lévi, qui exerce le sacerdoce, les sacerdoces ont, d'après la loi d'ordre de lever la dîme sur, leur, sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus de reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait, qui avait le promesse. Or, c'est sans contredire non, c'est ça, ça qu'on contredit. L'inférieur qui, qui est béni par le supérieur est ici. Ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est, il est, il est, il est, il est attesté qu'il euh, qu est vivant. De plus, les vies qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans le rein. De son père lorsque mesh que alla au devant d'Abraham. Là, rapidement. Si donc la perfection, je à verset 11, il y a Hebré 7. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdotes lévitiques, car c'est sur ces sacerdotes que repose la loi, la loi donnée au peuple, qui était-il encore? Qui était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Tout ce qu'on a la place. Mais le compagnie est compliqué. cest à dire. Fungolamo, Fungolamo bien. C'est-à-dire, à wa, dans l'hébreu 7. Genèse chapitre 14. Mm. Genèse chapitre 14, c'est qu'Abraham appellait dit Dîme e et à Père Or, quand il y a un brecet, il y a melch image, il y a de Jésus-Christ. Or, avant que Abraham appellait le Dîme, il y a e mm. un peu e mm. uh, uh, si, Ah, l'amour. Bah c'est qu'on expliquait d'abord il y a donc il y a Aaron ça dit pourquoi puisque donc balevi donc un a bana Aaron Aaron et pourtant Aaron le sacrificateur ou bien le souverain sacrificateur et linkobanine ça dit balevi wana wana dim. On ce Aaron, la Si loi, Moïse, parfaite. Mais pourquoi est-ce qu'il faut changer les soussous? C'est-à-dire pourquoi est-ce que tu as changé sous-sous Donc ça sert d'ose. Il y a monia balvina verset versé 11 Si donc la perfection avait été possible sur la sur la sur le sacerdoce lévitique, c'est-à-dire lévitique Nathan ou Moïse, euh, donc le qui sacerdoce qui reposait sur quoi Donner la dîme, donner les dîmes, faire ceci, faire des sacrifices. Mais part le bien que non, mais besoin n'isko, il fallait qu'sous-sous ordre sous-sous et iya. Et pourtant car le sacerdoce étant changé, ça dit bisobananzamben selon euh, euh, donc euh, bacrétien chrétien, le bah, bah, bah, bah, bah, selon l'apocalypse, il nous a fait un sacerdoce royal. Ce qu'on a quand il y a verset n'est-ce pas 11 hein, donc 11 il y a, y a, y a ni, ni, donc plutôt 12 il y a il hébreu c'est non car s'il y a changement de sacerdoce, c'est qu'il y a nécessairement changement de loi. Or, tant de changement de loi comme bien non, 10 ce que place on mais si vous voulez expliquer ceci bien, vous ne pouvez pas comprendre. que ces gens donnaient à l'époque, ils ont acquis quatre sortes Dans le air, e Dans le air, a le de dîmes. Quand vous avez dit que vous avez dit que le, avez vous que vous avez dit que vous avez dit que Le gens vous vous vous avez vous comprenez comprendre que vous avez Puisque que répondre, dire que l'actualité n'est pas d'actualité, non, d'abord il faut que vous recadriez, dites-moi, je D'abord, Dim un a il y a il y a Biloko totalango qui bilanga opesiba, banini, ba banini de ba ça n'a jamais été de l'argent d'abord à yali bossou ça dit na kati ya a loba O, yali, c'est-à-dire cest C'est-à-dire, frère, Ali Salaka, à 10 000 euros, à zui 1 000 euros, un dixième, à Sombi quand il yemoko Mais, c'est-à-dire c'est-à-dire que, cest bango donc, e donc en droit place la il y a un et puis, 10 mois, on a une fois l'an, une fois chaque année. Et ça qui dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, à a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on dit, a un dîme a un on a dit, on a un on en ce moment-là, il Deutéronome chapitre 14, verset 27. Ou bien Deutéronome chapitre 26, verset 12. Après, il y a un dîm, il y a un dîm de pauvres, c'est-à-dire veuves, orphelins, étrangers. Il y a un dîm, il y a un dîm. Il y a et puis aussi tous les trois ans, dans le Deutéronome, chapitre 14, verset 28 à 29, pour autant que vous Après, 4e dîme, vous avez la dîme de dîme. Si vous avez la dîme de dîme, vous avez la dîme de dîme pasteur va vous donner le lot. Vous avez place sur vous. La dit, de la dîme de dîme, cest à la dîme de dîme de dîme de l'évite, à sacrificateur, fils de Aaron. Pourquoi? puisque que fils de Aaron travaille dans cette église, dans votre temple, à temps plein. Yango y a un peu de temps vite, de temps à monter, il de à à Bon, à Majus chapitre 3, verset 10, c'est le Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas, si pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Apportez à la maison du trésor. Du trésor. Donc vos dîmes et vos offrandes. C'est-à-dire, maison à trésor, awa, et magasin, place, par exemple, au bomba biloko. Pour nous un magasin, il y a a à 39. Néhémie, chapitre 10, verset 35 à 39. Ça dit, « Maison de trésors, dans le temple, il y avait de lieux où il y avait des lieux. » Ce n'est pas le vite. Il y a pas dit, il n'y a de sacrificateur, puisque les sacrificateurs, les fils d'Aaron, n'avaient pas de terre, n'avaient pas d'autres revenus. Il faut pas d'autres revenus. Ils n'avaient pas dans temple, puisqu'ils étaient là, pour vendre dans le temple. Mais le pasteur, qui venaient dans le temple-terre, revenu et puis ce qui est encore bizarre Isabelle bon comprendre place malam. Bon place de malam. C'est-à-dire lévite vite n'est pas le pasteur Pourquoi Puisque lévite a a a eu et pas il y a pas peuple. Après a eu de dîmes de dîmes, a trois à personne on sacrificateur dans le temple. Tant que nous avons apporté dans la maison du trésor, nous avons apporté le le Et pourtant, les sacrificateurs sont chrétiens, ils ont dit, ont ils ont ils ont escroqué. Dans la nouvelle alliance, ils ont fait ça volontairement. Que chacun donne ce qu'il a résolu sans contrainte ni tristesse. Et comme le dimanche, la fin du mois, il y a d'autres même qui, qui fuient les cultes pour les gens, puisqu'ils ont fait les télémis, qui ont leurs leur enveloppes de dîmes pour les télémis pour Ça dit Moi, je trouve que ceux-là qui donnent. Encore jusqu'aujourd'hui, la dîme en pensant que il basse à cause la bénie a la loi mosaïque Oye, ah. bo, donc bo ah. Je ne sais pas sur question à lui, parce que tu à oui, ce En fait, les a fait l'explication à claire par rapport à Nango mais tout de même, je peux comprendre parce que tous les aussi n'a le ignorant par rapport à Makamango parce que dans le sacrificateur à en fait, bateau va la a sacrificateur, maison du trésor, il faut que que donc c'est tout à fait normal qu'on ait mis la banque, il y a raisonnement, il y a un bateau qui comprendre et puis bon, euh, de, de, de notre côté, bon, puisque la a stallion, il faut la maison, alors, ce qui a bien, vous dit, parce que vous un dit, vous avez dit, vous vous vous des sacrificateurs. c'est à dire beaucoup de gens, malheureusement, qui ont ba, ba ya Malheureusement. Il <coughs> y, y, y, y, y a même ceux-là qui nous suivent. Il y a des soucis dans les aboués. Quand vous avez besoin mission, vous pouvez faire passer, tenter. Tu besoin faire passer en ordre. Puisque ceux qui en ordre, ceux qui ont eu qui ont les en qui ont un ceux qui ont en qui qui qui un royaume de sacrificateurs pour Dieu son père. Pourquoi la sauveboye? Mutunyo soza mo an Nzambe. De vrai. Déjà un bon sacrificateur ne demande pas la dîme. Pourquoi na Est-ce que vous avez un Malachie plutôt bon bon ça dîme dîme. Non, c'est le prophète qui parlait mais qui prononçait des oracles aux yeux de Nzambe ce sont mouton sengeli bango dim. Si vous mauvaise dit que vous pasteur 9 verset 7 imposé, ils il faut sa dim na yo, Parce que dim na yo okozana verset 6. Sachez -le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne, comme il a résolu, en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Combien de choses qui se sont lamentés chaque jour Il y 1300, 130, pas pasteur, 130 On se lamenter à nos personnes. Parce que, frère, quand tu on va passer à l'aube on ça. <rire> <Bieyeables> Mon peuple périt parce qu'il manque la hmm. connaissance, frère Alimia. Comment est-ce qu'il y a un exemple, il y a Abraham. Nous avons vu Abraham sacrifier fils donc unique euh, donc, euh, euh, nani Isaac. Abraham, et ça qui est oui. pas si Mais il était prêt à le faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Zambé, a dit, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, donc sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Comment est-ce que tu donneras avec joie si ça te fait mal Je me disais qu'il y contradictoires. Il y a des versets où il a un peu de plus, où il a de plus, où il y a de Ce qui manque aux enfants de Dieu, c'est quoi C'est l'Esprit de Dieu. Ce qui est besoin d'un esprit, c'est l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ça dit ce qui m'a dit, il y a une vérité, il y a une vérité, il y a une vérité. Il y a il y puisque normalement, les gens diront, mais dis-moi dans la Bible, oui, dis-moi dans, dans la Bible, le col paix, bah, sacrifice, dans la Bible. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les gens ne viennent pas avec avec euh, des moutons, des vaches, ma katy moto, pas dans le cinq Masou, pas dans le cinq à Bol Bol Bolim, mais c'est à Masou, mais pas en Pourquoi ils font pas ça? Puisque c'est résolu, c'est déjà euh, donc euh, révolu. Et ça, sous la katy, la katy a a a alliance na bisoté, alliance alliance alliance na bisoté, ils allent ils ont la katy à Makila, ils sont massiers. Si quelqu'un pêche, qui demande pardon, Dieu pardonne. Sans pourtant faire des gymnastiques directement, même dans les Même dans les qui ont ça. qui Est-ce qu'il que J'ai vu une vidéo a fait ça, qui a fait qui a qui qui a oh ça, qui a fait ça, qui a ça, <maux> de place, et il gens... puis il y, y, y, y a une autre femme qui dira aussi qu'elle était en enfer et puis alors elle a vu des gens qui ne donnaient pas la dîme qu'elle était en enfer enfer, cop on voir pasteur à bref bande sont des gens qui ont on c'est ce que Dieu, même Jésus dira même à celui l'homme qui est venu vers lui pour dire comment faire pour éviter le royaume des cieux. y a Si tu as de l'argent, pèse dans la bateau Donc pasteur même même dans bon dans la banque y ne en de je suis au un compte bancaire, un pasteur, a on je dis, tu es. Puisque ces gens-là, bah, ça ça vraiment, le ont habité, ils ont habité, ils ont habité, ils ont habité, ils ont habité, ils ont habité, ils ont habité, ils ont je personne ne dit nandenga ma puisque ils jamais qui a volé pas pasteur on a c'est bon et mais comme on bon ils ont et puis comme de bref, c'est ça que nos frères, ce sont des mensonges. Ce voilà, sont des mensonges. Mais je pas que quand même autour de que je qu'il y a des que je vois qu'il y de des dire ça je suis en train de je suis dire que je suis en train de me dire petit que je suis en que de la euh, les Pour gens hum, disent hum. ça les gens disent ça, frère Libya. Mais du fait que les gens disent ça, c'est pas et qu'ils mmh. aient vrai. Uh, <rire> uh, Bill mmh. Gates, Bill Gates, Assemble mmh. l'Arabie. Bref, nest pas? Donald Trump, mmh. Assemblée l'Arabie. Obama, Assemblée l'Arabie. Frère, ils ont un mensonge. La bénédiction, il y a un zambé, ils ont un bon côté. Ils ont un bazar bien <rire> euh, <t> doté. Oui, bien doté. Au à poser. Non, non, non, Dieu n'agit pas comme ça. Même quand, quand on dit que celui qui moissonne peu, à ça qu'on récolte peu, ça n'a rien à voir avec de l'argent. C'est plus les œuvres. C'est plus les œuvres. Ceux hmm. so, qui ont un bon côté, ils ont un bon côté. Ils ont un bon côté. Ils na un bon côté. Ils que comme il y a changement de sacerdoce, c'est qu'il y a nécessairement changement de loi. comprends comprenez avant même que vous ayez un poteau. Ça dit, que vous avez dit, si vous église, vous un débat de pasteur pour <rire> Mais, mais pourquoi, pourquoi tu fais ça Ce n'est pas, pas biblique. Ce n'est pas biblique. Pierre, Jacques, Jean, Paul, bah, donc Matthieu, bah, Luc, bah, frère, vous bah, dit ils n'ont pas donné la dîme. Ils n'ont pas demandé de dîme. Jésus, oui. il, il y a eu sa dîme. Les gens diront mais il y a eu un peu de dîme quand il y a Matthieu. Oui Il y a eu un de dîme, il y a eu un dîme, il y a eu un peu de pigeon quand il y a eu un temple. Mais est-ce qu'il faut qu'il y ait eu un peu de fréquence à l'avant Non C'est-à-dire, il y a eu un peu de l'émission passée, il y a eu un rituel, frère. Un rituel. Une tradition, un peu tout, frère. Et puis, et puis quand Dieu parlait avec, avec les enfants d'Israël au travers de euh, Malachi, il parlait à la nation Israël, à tout un, à, de, pas, tout pas, pas, de, pas de. à pas tout le peuple hum. du monde entier. Et pourtant à l'époque, il y avait aussi d'autres gens qui existaient déjà. C'était vraiment quelque chose de personnel pour nous abattre à Israël, la dîme. Pourquoi Puisqu'il fallait garder, pour qu'il y ait un temple, donc bien assis dans le temple. Mais est-ce que le temple, il a la paix sous tes frères? Et puis, le temple, comme Misoba c'est-à-dire notre cœur, c'est le, le temple du Saint-Esprit, dit la Bible. Maintenant, c'est quoi les vits Donc a bon e, e, na Je donc je mange ça avec avec les miens, avec mes enfants, avec ma famille, avec mes amis, avec mes connaissances. Ça dit dans niveau wana. On ne on dira pas que non, ceux qui est fait ça d'images, ceux qui dit que vous avez dit que que vous avez que vous que que ce avez dit que vous il dit a que que mon que que quand même euh, euh, euh, euh, c'est pour dire qu'on n'a même pas besoin que tout le monde on on on millions. On a besoin que tout le qui viennent à mon C'est ça qui est important. Voilà, toujours pour ça um. on a pour la sous émission suis pour ça que je avant de la que que ça pour le pour que que si que existe la vous allez sur donc nous sur il faut qu'on appelle ça quelque chose dixième e pour que la et la entre guillemets et c'est pourquoi et puis deuxième question pour considérer ça, tout appelle ça est-ce que ça la péché est-ce qu'ils allaient pêcher, couper sa qu'on couper sa mangue ou pas parce est-ce qu'ils allaient souper Des questions là à part de cette émission-là. Bon, frère Oyibi, Oyibi, euh, qu'est-ce qu'elle a bossu l'Oyibi que Oui, dim, mais elle n'est pas fonctionnement. Bah, dima dima, pour la quoi Oui, oui, j'ai compris la question. Pour la quoi soutenir euh, hum. euh, Donc, elle dit qu'on fout la salle, c'est ça, non Voilà, nous voilà. Hum. Ah mais ils ont sensé. Ils en sont certains morts au temps. Ils en sont certains morts au temps. Place nini Jésus, à ce gars va te pour à savoir Musa l'anzambé, les bosso qui cherche balé. Place nini Pierre, à ce gars va te pour à savoir Musa ou bien Jacques, ou bien Jean, ou bien Paul. Ceux qui y ont ou bien Gamine l'anzambé, soit disant. Puisque même quand Dieu parle de la dîme à l'époque, tant plaisir qu'il non? C'est un temple le temple. un temple C'est-à-dire, il y a un temple qui temple. un temple un temple qui a temple. Mais le temple. Mais il y a un temple qui Si ton pasteur te dit qu'il a loué une salle, qu'il faut que tu pour go la salle, mais c'est du mensonge puisque elle a dit pas destiné à go fouler à la salle, tu as go ta temple. La dîme dit destinée, destiné n'est-ce pas pour go foutre à la sacrifice, pour go payer sa la... sacrifice. Mais ça y a eu des C'était pas pour payer, mais c'était au fait, euh, c'était pas pour payer non, non, en bon, mais c'était plus euh, il y a copé ça de façon que bah lier. m'a non afin qu'il ne manque rien dans la maison de donc de l'Éternel. Et pourtant aujourd'hui la maison de Dieu c'est nous. C'est nous, son corps. La Bible, la Bible, la Bible nous, nous, nous, nous pose la question ne savez-vous pas que vous êtes des temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous C'est ça qu'il faut comprendre. Moi, moi, je pense que ceux-là qui donnent la dîme, ils n'ont pas encore reçu le Seigneur dans leur vie. On les a soyez tous à recevoir il va comprendre ces choses. Et si le pasteur. C'est un pasteur appelé de Dieu à quoi ça n'a pas Pourquoi Parce que nous avons besoin de façon à s'organiser ce qu'il nous a mis à mm -hmm. Mais moi je ne crois pas que nous avons un pasteur pour louer ça au foot à 3 000 euros. Après vous avez 25 euros en foot en <rire> Moi je ne crois pas ça. C'est qu'il y a un Yomoko Makanis Naomoko. Et qui t'a même, même dit qu'il faut louer sal et à Bon, Bref, c'est ça. Bon, mm -hmm. deuxième question, elle a qui? Mais celui qui vit dans la loi, il s'est fait, je vais dire esclave via la loi. Pourquoi? Puisque la y a la loi, il que au respecter la loi donc tu tombes. Il faut que ça donc loi soit sont pour os justifier. Mais dans l'entretemps dit <michez> rien pour rien et déjà comme la lobby na réponse à la lobby que moi je crois que ceux là qui donnent la dîme jusqu'aujourd'hui n'ont pas encore reçu le seigneur dans leur vie J'ai dit même à une soeur la fois passée puisqu'elle me dit que oui car nous le oh non mais mais moi je vous comprends pas ce qui ont dit qu'il faut qu'il y ait une église, il faut qu'il y ait une église, il y ait ça pasteur. Que la dîme n'est plus d'actualité. Mais moi, je vais donner ce que j'ai résolu. Je vais sur 100 euros, prochainement sur 50 euros, prochainement sur 20 euros. Après, je vais donner ça C'est-à-dire que chacun donne ce qu'il a résolu dans son cœur. Sans contrainte ni, n'est-ce pas, tristesse que ouais, vous commencez à calculer chaque fin du mois, Bon, que dit donc, c'est là que je suis là. Donc, je suis là. Mais il na a des gens qui ne sont pas en train de dire que... Qu'est-ce qu'ils comprennent pas? quest qu'ils comprennent pas, frère? Mon peuple périr. Périr Péri, juste <coughs> ce que je dis pas manque de connaissances. Ils ouais. comprennent pas. Ndéko, Soit sera ma question par rapport à ma blogue de Joloda. Puisque ouais. même temps, tout ça, la émission, peut-être très tôt. Ça ne peut pas être important aujourd'hui. Mais ce qui aura question tout nabissot comme la l'abissot tout va en te répondre merci beaucoup hum. voilà merci à tout cas tout le monde a trouvé la souké à cette émission à sur dîmes je crois que dîmes est d'actualité voilà donc euh, voilà les alibes croquerie ou les alibes bien organisé bien structuré n'est ce pas là, ben, soir, la base soit disable à pasteur nabissot aux alibes soit congote je crois que bah ils a un peu partout donc à travers le monde a dit façon à relier à mbongo ou lia battu mbongo donc on ils dans ça mais tiens besoin de en mais de globalement vraiment voilà à on a, a en voilà, mmh. mmh. chapitre 25 pendant que nous avons un passage Oyo, mais nous avons un passage Matthieu chapitre 25, nous sommes, nous sommes, Yesu sommes, nous sommes, nous sommes, nous Ok? nous nae. nous que nous Donc verset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 Il faut visiter Bamalade. Il faut au au un bon gonaio. qui organisme au niveau de Kotu na biso Jana kati pe les averti entre parenthèses, organisme Art Sam donc prison c'est ça l'œuvre que le Seigneur veut ]nn. Ça dit, dire bon voiture, Mercedes, à veste, <coughs> <co> de à non. Jean place dessin, on ne peut pas ba ambi On ne peut pas non là. On ne peut être On Merci à, à tous me les je crois que dans avez tous les alliés, parce que, que tous les que vous avez tous vous avez tous les tous les alliés, les alliés, vous Très bon matin à Merci. La bandeau malandibouanibisso partout avec les mots. Tout le monde comme vous et puis le rendez-vous n'abissos. Il y a tous les mercredis donc à 20 h rendez-vous donc vous mercredi prochain toujours la même heure puis le même site entretenant boutique à malamoussika vous allez. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup frère Richard. Merci beaucoup frère Merci.